bonjour Bonjour Tu es avec moi, donc euh, tu me connais, je m'appelle Kika, pour Ode Radio. Euh, tu viens là de faire une heure de show ouais. pour faire l'ouverture de ce Sunska particulier, deux ans après. Ça te fait quoi d'être de nouveau là Déjà, ça fait plaisir d'être euh, au Sunska. En plus de ça, d'ouvrir euh, le festival et de revoir encore le public qui est là, sans masque, avec la joie de vivre. Ça fait plaisir vraiment de retrouver la vie à nouveau et c'est comme si c'était quelque chose de nouveau pour moi et je c'était voilà, je peux même pas dire mes émotions parce que c'est tellement fort. Ça faisait des années que voilà, je rêvais de jouer là. Aujourd'hui c'est fait et voilà. Surtout sur la grande surtout scène. Surtout hein. sur la grande scène, donc c'était vraiment un moment magnifique. Ouais. Pour moi. Et puis, et tu pour as le chanté groupe. des titres de ton nouvel album Et non. voilà, chanté des titres de ton nouvel album, donc ça fait plaisir. Et puis le public a chanté avec toi ah, sur oui. « avec elle Et oui, le public qui chante les morceaux avec elle, Road of Jazz, ça fait vraiment plaisir. Oui. Yes. Et, euh, ouais. C'est très très Ah bon. ouais, j'appelle ça une prière moi. C'est la prière. C'est ah, pour ça que j'ai fini toujours chanter. avec ça. Ouais, yeah. avec elle aussi, bien Avec sûr. elle, toujours. C'est euh, Tu étais à La Nakano le 19 juillet pour la tournée des plages avec Soul Beats Music. Yes. Yeah. Qu'on salue, à qui on fait un big up. Euh, Est-ce que tu trouves une différence entre ces deux publics Oh, je trouve, pour moi, après voilà, les gens diront que voilà, c'est une plus grosse scène. Dans chaque concert c'est différent. Là-bas il y avait moins de monde mais les gens ils étaient plus près. Il y avait une bonne, et par vibration. A... Il y une bonne vibration par rapport au festival. Là encore c'est plus encore d'envergure. Ouais. Le juste truc c'est que tu ne peux pas aller checker tout le monde bah, par rapport au petit. Mais voilà, donc c'est toujours un plaisir. Moi que ce soit big ou petit, ah ouais, j'aime la... être, voilà, être proche de mon public et donner ouais. le maximum de love. Yeah. Ouais, c'est ça. C'est Bon merci beaucoup. Qu'est-ce que tu penses d'ici, du, du nouveau euh, lieu, du Regesenska Bah, Je trouve ça bien aménagé, magnifique pour tout le monde, les enfants, agréable, paisible, et je trouve ça très bien. Ouais, et puis vraiment. le fait que ce soit un petit comité aussi Ah oui, que ce soit un petit comité, ça fait du bien, ah, oui, c'est cool. Ça permet d'être un ça, peu plus proche aussi. Voilà, ça fait d'être plus proche des gens et tout, bien donc c'est cool. C'est de la proximité. C'est ça. Tu as un nouvel album qui arrive là yeah. et tu nous as dévoilé euh, Sénégal le 20 mai, You yeah. le 1er juillet, euh, d'autres surprises qui vont arriver aussi avant cet album prévu pour le 16 septembre. Yes. Another vision. Another vision, yeah. Donc une autre vision en français. Voilà, euh, notre tu vision. Mets tout en mélodie. Ah toujours. Est-ce que c'est un album autobiographique? Oui, c'est un album autobiographique. Je pense que tous mes albums sont des albums autobiographiques. Tu t'inspires de ta vie? Je m'inspire de ma vie de de la vie des gens qui m'entourent, de tout ce que je vois, de tout ce qui me touche. Ouais. Mais ouais, il y a la 4, je dirais 90% des de, de sons de mon album c'est autobiographique. Et, oui, et puis là sur Anouser Vision, tu vends aussi ton pays. Voilà. Tu vends le Sénégal. Ouais. Tu as fait un clip magnifique. Wow. Qui, qui nous montre vraiment la beauté de ton pays. C'est ça. Euh, bah ouais, parce que voilà, il y avait cette nostalgie par rapport avec le, le pays. Et pour moi, c'était important de montrer, même par rapport aux gens qui sont là-bas, des fois, tu es dans un truc, tu ne vois pas la beauté qu'il y a dedans. Il faut sûr. que tu sortes de ça pour, pour pouvoir savoir. voir ça de l'extérieur, de ouais. voir, wow, il y a ouais. tout ça, que, des choses magnifiques. Et donc, c'était pour moi important de pouvoir rendre hommage à mon pays qui, qui a fait de moi ce que je suis Bien et sûr. de qui je suis aussi. Ça donc, voilà. Passé. Voilà, ça m'a porté, et voilà, pour, à mon tour aussi de lui rendre ce qu'il m'a donné. Ah oui, et de montrer, tu es dans voilà. la musique là-bas. Voilà, né dans la musique, dans la mélodie, dans la famille, dans la joie, dans le bonheur, dans le partage surtout. Bien sûr. Et donc c'est ce qui se reflète dans ma musique et dans mes vidéos. C'est ce que tu transmets dans cet album. Voilà, c'est ce que j'essaie de. Voilà, dans cet album, voilà, je voulais être encore plus proche du public, doucement et ma guitare, ouais. et me dévoiler en fait. Bien voilà, c'est ça. Sûr, tu parles de ta guitare là, de, du coup. Euh passer à celle-là, toi ta guitare, ton acoustique, ton univers à nous partager, est-ce que tu es toujours dans l'inspiration et la création Quels sont les moments qui sont les plus propices pour toi pour créer ah, Moi je pense que je suis en perpétuelle création, tout le temps, tout le temps, il n'y a, a pas exactement d'heure, à chaque instant, c'est pour ça que je, je traîne beaucoup avec ma guitare, parce que l'inspiration elle, elle peut venir à, dans à partir d'un d'une petite phrase que j'entends, ou d'un son que j'ai entendu, ou d'une action que je vois. Donc ouais, tout le temps, c'est tout le temps en permanence, ma tête est là, en évolution. Des moments de vie qui t'envoient Des moments justement. de vie, même des fois je dors, les minutes ça me réveille. Et ça te réveille la Et nuit. Ça me réveille la ah. nuit. Donc chaque Génial. instant je suis en, en création. Excellent, ouais. excellent. En rapport avec euh, ta promotion, les réseaux sociaux, euh, tes liens virtuels, ton avatar, euh, yeah. suivi par tes fans qui sont à de nouvelles de toi. Ouais. Euh, tu parles du rapport au numérique dans une de tes chansons. Ouais. Comment ferais-tu sans internet maintenant bah, On retournerait à la base. À la base, c'est aller dehors, aller à la rencontre des gens dans le métro, dans la rue, dans les villes pour faire des concerts sauvages. Parce ça que voilà. Manque oui, La ça nostalgie m... de 20 000 pieds et du métro. Oui, ça, le, le métro, ça me manque beaucoup. Ouais. Euh, J'y vais de temps en temps sans prévenir, juste comme ça. Pour parce... revenir aux sources Oui, pour moi, c'est important parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas accéder à ta musique ou aux salles de concert. Donc, toi, tu leur apportes ta musique. C'est toi hein? qui vas à eux. Oui, toi, ouais. tu vas à eux et tu leur donnes. Parce que pour moi, euh, ma musique, je suis un missionnaire que je dois faire passer un message et le plus de gens ça. possible. Donc, où je peux l'amener mmh. je le fais eh oui, sans, sans, du reggae aussi. Voilà, sans attendre de dire non je vais attendre une grande scène ou pas mmh. je vais donner ça au naturel il passe le message pour que je sois, sois. Eh oui, voilà. c'est les valeurs du reggae aussi exactement c'est les ça, valeurs du ça, reggae c'est les valeurs du bifalisme, de donner sans attendre de donner d'être en bénévole mmh. de la vie en quelque mmh. sorte de donner Et puis, informer les gens aussi voilà qui informer peuvent pas. exactement mmh pour dire que voilà ceux qui ne savent pas lire ceux, ceux qui, qui savent un poste pas lire radio, exactement ils ont accès à l'information et même ça. si c'est une phrase ils vont capter ça dans leur tête Bien et sûr. pour moi c'est ça ma mission Bien sûr. Yes. et elle est très très réussie en tout cas merci, merci beaucoup. beaucoup tu as toujours cette joie de vivre et l'espoir que tu nous transmets c'est ta ligne de conduite, ne pas trop parler des choses négatives. Oui, pour moi, c'est ça sert à rien de parler des choses qui font mal, parce que tout le monde sait que c'est là. J'essaie de parler d'autres choses qui vont donner la joie à la vivre, de quelque chose qui va te permettre d'avancer. D'où le honneur de Vision qui va venir parler ça. Et je parle de Better Days. Des jours meilleurs, eh oui, des jours... Euh, Rappeler aux gens qu'il qui font qu'on va bien. Exactement. leur rappeler le bonheur. Exactement. Euh, Tant que le et jour se lève, un... il y a toujours de l'espoir. Exactement. Ouais. Là, euh, pour finir, du coup, tu as prévu une belle tournée euh, que tu as commencé le 5 mai au New Morning yeah. à Paris. Euh, tu as fait le summer, le summer Vibration le 23 juillet. Yeah. Et là, tu étais dernièrement à Graillant, yeah. à la plage du Gurp. Mmh. Aujourd'hui, le Sunscar. Quels sont les retours euh, est-ce que tu viens de faire une heure de waouh, wow. Les retours ont été magnifiques, les gens ils ont apprécié et tout. Et donc, euh, voilà, c'est vraiment magnifique. Et la tournée elle continue. On a des dates euh, à la semaine prochaine, je vais en Espagne. Tu as promotion Je continue. Après, on a à Limoges, en en Suisse, après on va à Douar, après on va à Strasbourg, à Freiburg. Donc la tournée elle continue jusqu'en décembre. Fait du bon boulot, ouais. Voilà, donc continue jusqu'en décembre. Donc Jus c'est cool. Jusqu'à Noël. Ça, euh, voilà, jusqu'à Noël. Noël. Donc on continue, on s'arrête pas. Yes. Donc tu te concentres sur ta promo. Voilà, promo et concert. Promo et concert. concert. Voilà. Super. Donner plus de joie, plus de vibes et plus de bonheur. Super. Yes. C'est tout ce qu'on souhaite en tout cas. Bonne Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci pour ce bel album. Merci beaucoup et voilà. J'espère que vous allez kiffer l'album, allez faire les précommandes, allez acheter, allez supporter et voilà. Sur les réseaux sociaux, Lidiop, Soutenez les artistes. Pas que moi. Tous les artistes que vous aimez, soutenez-les. Donnez-leur de la force en likant et tout. Et ça va le faire. Bien sûr. Yes. On garde les bonnes vibes. Et Always. Les bonnes Merci Lidiop, Merci beaucoup.